All night long, you leave me during the day. You love me so, I will never ever let you out of my mind. You know, me. you from my side, I am yours and you're all mine, you are mine for eternity, your love is like chilling white, can't get enough of it, you're the song of my life, you said my Shine a place, my future is shining bright. Even when I'm in a day, you have changed my life with your loving touch. Let me fly above the storms. Make me walk on the clouds. You have changed my. You, you, you, have, changed my you have changed my life. You have changed my life. You have changed my life. You have change, changed my life. You have changed my life. You have changed my life. You have changed my life, you have changed my life. Alléluia, bénissons le Seigneur ce soir parce qu'il a changé nos vies. Bénissons-le parce qu'il est tout puissant. Bénissons-le parce qu'il est grand. Bénissons-le parce qu'il est il a toujours été bon avec nous. Alléluia. Je voudrais vous dire bonsoir, je voudrais vous dire bonsoir, oui. Adorateur. adorateurs Adoratrice. Et oui, on assiste, on assiste sur le fait qu'il a changé notre vie. Alors, nous sommes. Ça, ce sont les aléas du direct. Comme je disais tout à l'heure, nous remercions le Seigneur. Ce soir, j'ai. Je voulais qu'on qu remercie le Seigneur parce que c'est la fin de l'année. Nous sommes dans le, dans le dernier mois et le Seigneur nous a préservés jusqu'à présent. Il a, il a permis que nous arrivions jusqu'à ce douzième mois. Il a préservé notre famille, il a préservé nos proches. C'est vrai que sur le chemin, nous avons perdu certaines personnes, mais... Le Seigneur est fidèle, il, est, il, est, il a veillé sur nous. Il a veillé sur nous et, et ce soir je voudrais vraiment qu'on lui dise merci pour cela. Merci parce qu'il a changé notre vie. Quand je, je regarde en arrière, je vois la personne que j'étais, d'abord avant ma conversion et ensuite au fur et à mesure... De, de ma marche avec euh, notre papa, je, je, vois, je vois le changement qu'il y a eu, je vois que je suis quelqu'un, même si je ne suis pas arrivée à la, à la perfection, je suis plus patiente, je vois que je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus forte, beaucoup plus optimiste, euh, ma foi est beaucoup plus grande, j'ai beaucoup plus confiance au Seigneur aujourd'hui, et euh, tout cela, ce sont des, des, des sujets de remerciement. C'est vrai que lorsque on me regarde aujourd'hui, on, on, on voit le changement. On, on, on, les gens qui ne m'ont pas vu donner ma vie euh, au Seigneur, les gens qui ne m'ont pas vu depuis longtemps... Il voit, il voit la différence aujourd'hui. Moi, en tant que personne, je ne vois pas trop parce que je, je suis avec moi tous les jours, si l'on peut dire. Et, et donc, c'est vrai que quand on se regarde, on ne voit pas tellement la différence. Mais quand vous entendez les autres parler de vous, vous voyez que le Seigneur a vraiment œuvré dans votre vie. Et c'est vraiment un, un, un sujet de, de gratitude. Nous allons, tout au long de cette soirée, lui dire merci. Papa, nous te disons merci parce que tu as changé nos vies. Alléluia. ma vénération et je t'adore. Quelle Nous t'adorons mon nom d'adoration. Oh Seigneur sois, reçois. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. C'est toi, Papa, qui, qui, qui nous gardes. C'est toi, Seigneur, quel que soit le combat, tu nous as déjà précédés, Papa. Et nous voulons te dire merci pour cela. Merci parce que dans tous les combats que nous sommes passés, Seigneur. C'est toi qui tenais l'épée. Nous voulons te dire merci pour cela. Merci parce que Seigneur, dans tous ces combats, Seigneur, nous apprenons à ne compter que sur toi, à garder les yeux fixés sur toi. Et ce soir, Papa, nous voulons encore te dire merci. Merci pour cela. C'est une raison suffisante, Seigneur, de plus, une raison de plus, Seigneur, pour te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que euh, tu, es le, tu es le seul sauveur sur lequel nous pouvons compter. Seigneur, tu es le Dieu d'alliance. Tu as une alliance avec nous, Seigneur, ô oh Dieu. Et, et tu veille sur ton alliance. Seigneur, tu es fidèle à ton alliance et nous sommes en paix parce que nous savons que nous avons cette alliance avec toi. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Personne, personne, personne Seigneur ne peut se tenir devant toi et combattre avec toi. Personne Seigneur ne peut se comparer à toi. Et papa, pour cela encore, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu es. Merci parce que Grâce à cela, Seigneur, nous n'avons plus peur. Nous sommes en sécurité avec toi, Papa. Merci, Seigneur. Et, et oui, comme, comme je le disais dans la chanson, Seigneur, nous sommes en admiration devant tout et au fait. Nous sommes en admiration devant tout ce que tu nous donnes, devant tout ce que tu fais, Papa. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci, merci, merci, merci. Gloire à toi, papa. Gloire, gloire, gloire, gloire à toi. Alléluia. Nous, nous allons dire merci euh, au Seigneur dans cette chanson. I think compared to your grace, receive our love, receive our praise. We surrender everything all to you, King of Kings. You bless us and Merci Seigneur, le chant disait merci au Seigneur parce que il est, il a fait de grandes choses pour nous. Il a il nous a donné toute autorité sur la sur la création. Il est celui qui nous envoie la pluie. Il est celui qui nous a mis sur les nations. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Sur sur euh, <rire> qu'est-ce qu'est-ce qu que le Seigneur n'a pas fait? Il est il est Dieu et il a fait de nous ses enfants. Il a fait de il, et il a fait de nous euh, des personnes de peu inférieur à lui. Au-dessus de nous, il y a juste Dieu et personne d'autre. Et tout est en dessous de nous. Nous avons le pouvoir de régner sur toute chose. Il nous a donné le pouvoir de régner sur tous les démons, sur toutes les principautés de ce monde. Est-ce que ça, ce n'est pas une, une raison suffisante pour lui dire merci, merci pour la position qu'il nous a donnée, merci pour l'identité qu'il nous a donnée en son Fils. Il est notre force, il est, il est notre Dieu, il est, il, est notre, il, il est notre tout, il est notre tout. Voilà la raison pour laquelle moi je vous invite ce soir encore à lui dire merci. Alléluia Alléluia, gloire à toi Seigneur, merci, merci pour tout ce que tu fais, merci Seigneur. Merci Seigneur au oh Dieu pour ta parole, merci pour ta connaissance Seigneur au oh Dieu, qui, que tu nous donnes Seigneur, tes révélations que tu nous donnes pendant la nuit Seigneur, pendant les moments d'épreuve Seigneur, c'est à ce moment-là que tu nous parles, Alléluia, merci Seigneur pour tous tes bienfaits merci pour ta présence permanente Seigneur, dans nos vies merci parce que Seigneur, avec toi nous ne sommes pas perdus Seigneur merci, merci Papa merci pour tout ce que tu Le trajet de la nuit, la nature a surfé, sous ta pluie sera née. la terre ainsi comblée, par ta grâce s'épanouit. Promise and the so we. Oui Seigneur, tes promesses sont oui et amen Seigneur Lorsque tu dis une chose, Papa tu l'accomplis Seigneur, nous te disons merci Seigneur Parce que tu n'es pas un homme pour mentir Père, tout ce que tu as promis, tu l'as fait Et ce qui n'est pas encore fait Seigneur, tu es en train de le faire Seigneur, nous croyons, nous croyons, nous croyons en toi Alléluia, gloire à toi Seigneur gloire, gloire, gloire à toi ô éternel, oui c'est vrai Seigneur, nous croyons en ce que tu dis Alléluia, Seigneur c'est vrai que il nous arrive de passer des moments difficiles, mais c'est dans ces moments que tu nous parles c'est dans ces moments Seigneur que, que tu te révèles à nous c'est dans ces moments Seigneur que, que tu nous, nous fortifies, c'est dans ces moments Seigneur que que nous apprenons à te connaître, c'est dans ces moments que nous apprenons à dépendre totalement de toi, c'est dans ces moments, Seigneur, ô oh Dieu, que, que vraiment, Papa, nous réalisons que tu es Dieu, tu montres toute ta gloire, toute ta puissance, Seigneur, et tu ne permets pas que nous demeurions dans les épreuves, parce que ton bras n'est pas trop court pour nous sauver, Seigneur, tu es celui qui nous arrache du filet de l'oiseleur, pour cela encore, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour toutes les épreuves par lesquelles nous sommes passés, parce que dans ces épreuves, Seigneur, nous avons appris à nous rapprocher de toi. Oui, Papa, nous voulons te dire, te dire merci pour cela, Seigneur. Merci. Merci parce que, Papa, dans, entre tes, dans tes bras, Seigneur, nous, nous, sommes, nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité, quel que soit ce qui nous arrive. C'est toi-même qui as dit que si nous passions par le feu, nous ne serions pas brûlés. Et si nous passons dans la tempête, Seigneur, les eaux ne nous submergeraient pas. Et c'est vrai, papa. Je, je pense à, à Jonas qui a été euh, jeté dans la mer et qui s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson, Seigneur. Là, il était en sécurité. C'est vrai que ça pouvait être une expérience effrayante, mais il était en sécurité. Je pense à Paul aussi qui s'est retrouvé euh, dans un naufrage et c'est pareil, il s'est il retrouvé sur une île. Là encore, il était en sécurité. Je pense au peuple d'Israël qui a traversé le désert et papa, il y avait des tribus ennemies, mais là, il était en sécurité. Il est passé au travers de la, même, de la mer rouge. Et papa, là, il était en sécurité. Seigneur, ce que tu as fait pour toutes ces personnes dans la Bible, Seigneur, tu continues à le faire aujourd'hui. Tu le fais pour tes enfants. Tu le fais pour nous. Seigneur, lorsque nous regardons notre vie, tout ce, dont, tout ce par quoi nous sommes passés, moi, Papa, plusieurs fois j'ai failli mourir. J'ai failli mourir noyé. J'ai failli mourir dans des accidents. J'ai failli mourir à, à maintes reprises, Papa. Et je me souviens même que j'ai failli mourir parce que j'étais malade. Mais Papa, tu n'as pas permis. Tu n'as pas permis. Parce que ma vie n'était pas arrivée à son terme. Tu as des plans de bonheur, tu as des plans de prospérité pour moi, Seigneur. Et tu as voulu, Seigneur, que je, je puisse aller jusqu'au bout de ma, messi ma mission. Et ça encore, c'est vraiment une, une occasion de te dire merci. Qui est comme toi, Papa Qui est comme toi, Papa Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Papa, personne, lorsque nous sommes dans tes bras, personne ne peut nous ravir. Personne ne pourra jamais nous, nous arracher de ton amour, Seigneur, à ton amour éternel. Je veux vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion ce soir encore que, que je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu as fait pour ma famille, pour tout ce que tu as fait pour mes proches, pour tout ce que tu fais pour mes frères et sœurs. Merci papa, merci papa. Alléluia, Seigneur, tu es souverain, tu es souverain, Papa. Ce que tu décides, c'est ce qui s'accomplit, Papa. Oh, éternel, oh Yahweh, sois élevé encore aujourd'hui. Seigneur, ton nom est Yah. sous Bon. Il est merveilleux, notre Yah. Adorez Yah. Ne, ne cessez pas d'adorer Yah. Il est digne. Il est digne de recevoir toute notre adoration. Il est digne de recevoir toute notre gratitude. Il est digne de recevoir toute notre louange, toute notre admiration Et parce qu'il est le Dieu qui règne. Alléluia. Alléluia. À toi, Seigneur. Au tu rêves. Tu Dé, revêtu de force et tu Dé, Dé, Dé, Dé, Seigneur, nous te célébrons, toi qui es grand, nous te célébrons pour l'éternité. Toi seul, toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir toute notre adoration. Alléluia. Gloire éternelle. Gloire à toi, éternelle. Gloire à toi, éternelle. Mokoriada rabbakariada kara. Olekiriada rabbakariada. Oui Seigneur, nous te célébrons. Nous te célébrons Seigneur, parce que tu es digne. Tu es digne Seigneur de recevoir toute notre adoration. Tu as fait tellement de grandes choses dans nos vies Seigneur. Seigneur, tu descends et les montagnes tremblent. Ô éternel Dieu tout-puissant, Seigneur, tu te lèves et tes ennemis se dispersent. Seigneur, tu es grand, tu es souverain, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Éternel Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, Yahweh. Seigneur nous sommes là ce soir pour te montrer toute notre reconnaissance. Nous sommes là ce soir pour te dire à quel point tu comptes pour nous. Nous sommes là pour te dire Seigneur, ô oh Dieu, que c'est toi et toi seul que nous voulons, que c'est toi seul que nous adorons, et aucun autre Dieu. Parce que rien ni personne ne peut se comparer à toi, Yahweh. Toi, le Dieu aimant. Toi, le Dieu Elohim, créateur de toutes choses. Toi qui agis avec puissance. Toi qui agis avec autorité. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer ce soir. Nous sommes là pour te dire merci, Seigneur. Merci pour cette année qui s'est écoulée. Et merci papa parce que nous savons que tu as déjà préparé celle qui arrive et toutes les autres encore. Merci ô oh Yahweh. Merci Yahweh. Je lis le, le psaume 103. psaume de David Mon âme bénit Yahweh Et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom Alléluia Mon âme bénit Yahweh et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasit ta bouche de ce qui est bon et ta jeunesse et renouvelée comme celle de l'aigle. Yahweh fait justice et droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voix à Mosché et ses œuvres aux enfants d'Israël. Yahweh est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, est riche en bonté. Il ne conteste pas éternellement et il ne garde pas pour toujours sa colère. Il ne nous traite pas selon nos, nos péchés et ne nous rend pas selon nos iniquités. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande sur ceux qui le craignent. Il éloigne de nous nos transgressions, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Comme un père a compassion de ses fils, Yahweh a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait bien que de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. L'homme, ses joues sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe dessus, elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. Mais la miséricorde de Yahweh dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses préceptes pour les accomplir. Yahweh a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur tout. Bénissez Yahweh, vous, ces anges puissants en force, qui accomplissez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez Yahweh, vous, toutes ces armées, qui êtes ses serviteurs, qui accomplissait sa volonté. Bénissez Yahweh, vous toutes ses œuvres, par tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit Yahweh. Alléluia. Mon âme bénit Yahweh. Mon âme bénit Yahweh. Ce soir, je dis à mon âme de bénir, de le bénir sans cesse, de le bénir lorsque je suis debout, de le bénir lorsque je suis couché, de le bénir lorsque je suis éveillé, de le bénir lorsque je dors. Mon âme bénit Yahweh. Il a fait de grandes choses et son règne ne demeure à toujours. Gloire, gloire à toi Seigneur. Oui Seigneur, ce soir nous avons voulu te dire merci pour tout. Nous, voulons, nous, nous avons voulu Seigneur te, te témoigner toute notre gratitude, parce que Seigneur, tu as été fidèle avec nous, même lorsque nous n'avons pas été fidèles nous voulons seigneur encore une fois te dire merci parce que tu es un dieu bon tu es un dieu infiniment bon ta miséricorde durera toujours alléluia seigneur nous te disons merci pour tout merci seigneur alléluia gloire gloire koliarada bakkar oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci, merci pour tout, merci pour tout, merci pour euh, tous les adorateurs, merci pour toutes les adoratrices. Seigneur, chaque soir, tu as eu un message pour chacun de nous. Chaque soir, tu as répondu, Seigneur, à nos prières. Chaque soir, Seigneur, oh Dieu, tu as un peu plus, chaque jour, dévoiler ta, ta présence, Seigneur. Tu nous as dévoilé, Seigneur, ta personne, Père, chaque soir, chaque, chaque soir, un peu plus. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait sur cette plateforme. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous sommes devenus une famille, Seigneur. C'est vrai que tous tes enfants ne forment qu'une famille mais sur cette plateforme, nous avons appris à nous connaître, nous avons appris, Seigneur, à nous, à nous accepter, à accepter les différences. Nous avons appris, Seigneur, à, à nous découvrir, à, nous avons appris à nous aimer, Seigneur. Nous te disons merci pour cela. Nous avons appris à nous soutenir, Seigneur. Nous avons appris à prier les uns pour les autres. Nous te disons merci pour tout cela, Papa. Merci parce que tu as fait de grandes choses sur cette plateforme et tu veux faire de grandes choses encore. Merci parce que au départ, nous n'étions pas nombreux sur cette plateforme, mais tu continues Seigneur à ajouter des membres. Tu continues Seigneur à élargir les horizons. Tu continues Seigneur à, à élargir les pans de notre tente, Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce que tu as dit, Seigneur au oh Dieu, que cette plateforme toucherait les quatre coins de la terre, Seigneur. Et Père, tu as commencé, et ce que tu as commencé, Seigneur, tu vas l'achever. Et nous te disons merci d'avance pour cela. Merci, Père. Nous n'avons aucun doute que ta parole va s'accomplir, Seigneur. Merci pour cette plateforme. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, parce que tu nous as tous soutenus, Seigneur, dans les difficultés que nous avons traversées. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que tu as pourvu aux besoins de chacun de nous. Seigneur, même quand c'était difficile, tu n'as pas permis que nous soyons sans toi sur la tête. Tu n'as pas permis que nous soyons sans nourriture sur la table. Tu n'as pas permis, Seigneur, au oh Dieu, que nous n'ayons pas de vêtements. Tu n'as pas permis, Seigneur, que nous soyons nus, Seigneur, et, et nous te disons merci pour cela. Tu as pourvu, Seigneur, même quand c'était en, en dernière minute, Seigneur, tu as pourvu. Nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci, Papa, parce que, <rire> Seigneur, d'abord, tout, tout d'abord, tu nous as donné la vie, et tu nous as donné la vie en abondance. Merci Seigneur, parce que nous avons appris Seigneur à, à marcher avec la foi Seigneur et, et à ne pas accepter la maladie dans notre corps. C'est vrai que des fois nous avons des petits bobos, mais Père, tu nous as appris Seigneur à, nous, à, à marcher sur ces choses et à, à nous sortir Seigneur de, de, de toutes ces situations et nous te disons merci. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous a fermé chaque jour davantage. Nous te disons merci parce que, Seigneur, tu nous fais grandir. Nous te disons merci, Seigneur, parce que chaque jour tu as une parole pour nous. Chaque jour tu as une révélation pour nous. Nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, des fois ça peut être compliqué pour nous, mais quand on nous voit dans la rue, Seigneur, les gens nous envie, parce que, Seigneur, c'est l'image que tu veux donner de nous, Seigneur. Nous sommes des rois, nous sommes tes héritiers, nous sommes tes ambassadeurs. C'est vrai que, Père, des fois nous nous sentons faibles, nous nous voyons faibles, nous nous voyons petits. Mais, Père, le monde nous voit autrement. Et tout cela, c'est à cause de toi, Papa. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, des fois, les gens viennent nous agresser et nous ne comprenons pas pourquoi. Mais c'est tout simplement parce que, Seigneur, ils voient notre grandeur. Ils ont peur de nous. Ils ont peur de ce que nous représentons. Nous te disons merci, Seigneur. Parce que ce que nous, nous ne voyons pas en nous, Seigneur, les gens dehors le voient. Nous te disons merci, Papa. Merci, Papa, merci, Papa. Ô oh, Éternel, qu'est-ce que je pourrais te, te dire de plus, Seigneur, pour te remercier Quel mot, Seigneur, je pourrais dire Seigneur, tu le sais, aucune langue ne suffirait, Seigneur, pour te dire tout ce que nous ressentons. Aucune langue, Seigneur, ne peut dire, Seigneur, ô oh Dieu, ce que nous avons dans le cœur pour toi. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui sonde les reins. Tu connais, Seigneur, toutes choses. Tu sais, Seigneur, ce que nous, nous, nous ressentons pour toi, Seigneur. Reçois, Seigneur, tout notre amour. Reçois toute notre adoration. Reçois toute notre gratitude, comme un parfum de bonne odeur. Ce soir, Seigneur, nous remettons toutes ces choses sur ton autel. Et nous te disons merci, merci merci dans toutes les langues seigneur merci merci merci hallelujah koria dagabakarianda mola de kiria olikia dagabakaria makada dagadianda gade bakaria hallelujah hallelujah adorateur